Via l'onglet carte, lancez « Fiche multicommunale pour avoir le dernier bilan territorial énergie GES de référence du ROSE. Le texte vous précise l'année du dernier bilan consolidé par le ROSE, ainsi qu'un avertissement pour la bonne compréhension des résultats proposés dans les tableaux, notamment sur la gestion des données à caractère individuel non divulgable au niveau communal et intercommunal. Vous pouvez sélectionner votre territoire en utilisant la barre d'outils recherche ou en cliquant directement sur le fond de carte. La commune sélectionnée apparaît en bleu et son intercommunalité en orange. Apparaît alors sur la partie droite le contenu de la fiche bilan, mettant en avant les chiffres clés annuels de la commune et de son intercommunalité et son département, ainsi que de la métropole du Grand Paris et de la région. Le diagramme en radar permet pour cinq grands indicateurs de situer la commune en bleu et son intercommunalité en orange, par rapport aux données totales dîle de france Les camemberts et les histogrammes concernent par défaut la commune sélectionnée. Vous pouvez sélectionner les autres échelons territoriaux. Plus de 90 indicateurs sont présentés à travers différents tableaux, dont des ratios comme les consommations résidentielles par logement ou comme les évolutions des consommations et des émissions depuis 2005. Pour respecter les données individuelles non divulgables, des triangles orange ou rouge indiquent que le chiffre peut être absent ou incomplet. La fiche bilan est exportable via l'onglet Export, exporter la carte du bandeau supérieur noir. Attention, les camemberts et histogrammes correspondent à l'échelle territoriale que vous avez préalablement sélectionnée. Vous pouvez imprimer ou enregistrer la fiche à l'aide d'un clic droit.